Ah j'ai fait le gogol, j'avais pas capté pour le putain de truc. Bon, euh, bonjour à tous, hein, je vais enregistrer directement parce que ça va peut-être aller assez vite. Euh, bienvenue pour ce nouveau défi de Spartia, je suis en compagnie de Echos que nous allons euh, présenter dans quelques petits instants. Je vais juste euh, préciser tout de suite que bah, les défis... Euh, ont repris depuis peu sur la chaîne et que donc pour ce défi-là, il euh, y aura la maudite somme de 20 euros à se partager pour euh, le duo qui feront euh, le plus de manches dans le délai imparti, c'est-à-dire euh, cette vidéo est sortie un vendredi. Euh, le vendredi de la semaine d'après, le défi sera clôturé et donc ceux qui amèneront euh, à un full gameplay avec les meilleures manches euh, se partageront la somme. Et donc euh, j'aimerais bien qu'un jour j'arrive à, à vous proposer plus, mais bon pour l'instant 20 balles chaque semaine, ça me fait... Ah c'est déjà pas mal, après dans l'idéal j'aimerais bien proposer 50 balles chaque semaine mais bon pour l'instant on en est à 20 balles c'est déjà ça. Donc les règles du défi on les verra juste après En attendant on va dire bonjour à Echoes, hein. bonjour Bien le bonjour. bonjour Bonjour, comment allez-vous Moi bah, très bien et vous monsieur ouais, ouais ça va, ça va, ça va Donc euh, Echoes, euh, grand joueur zombie, grand joueur mob Ouais, mob. Bon, bon, bon. commencé euh, J'ai commencé à record un peu plus tôt parce qu'il arrive à faire des fois 2 donc, comme ça, vous voyez qu'on peut faire des points assez rapidement. Derrière, derrière, derrière, derrière, derrière. C'est oh. bien. Oh. Du coup, j'étais pas prêt, mais là, on a fait une partie juste avant où je me suis foiré. Bon, nous on fait qu'un seul essai hein, sur le défi. Euh, mais la partie juste avant, il a fait des points assez rapidement. Et du coup, on peut ouvrir les portes assez rapidement. J'étais pas prêt à ça en fait. Je pensais qu'on allait ouvrir la voilà, 6 ou 7, mais non. Non En fait, le truc qui est bien sur le champ, c'est dès qu'il y a un atout, en fait, on peut le changer directement x2. Et, euh, quand singe, euh, quand et quand on tue le singe, quand euh, bah on récupère l'atout et qu'on tue le singe après, on récupère 1000 points au lieu de 500. Mmh. Donc euh, c'est comme ah ça ouais, qu'on fait. c'est vrai que si t'arrives à bien faire avec. tous les trucs, ouais c'est vrai que tu veux te faire des points en face toi. Ouais. Bon, du coup, vous aurez le droit, tiens, vu que les munes sont là, vous aurez le droit à faire des... des atouts, mais que quand vous serez dans le défi. Donc on verra ce que ah, ça oui, va donner sais. pour nous. Mais... Oh trop de balles de singe. Il est là, euh... gauche. Ouais mais. Ah j'ai ouais. foiré. Ah c'est pas grave. Ah, du ah, coup, Écoute, euh, on va, ah, on va peut-être attendre un prêt pour la présentation. Mais t'habites où toi déjà En basse Normandie. C'est où ça Dans le nord, euh, nord-ouest. Ouais. Ok, c'est vers euh, Nantes, tout ça, non un peu plus haut, ouais Un peu plus haut Genre mmh. plus bas que la Bretagne Un peu plus dans le <rire> Nord dans, dans le, dans Un peu plus dans l'Est que la Bretagne <rire> C'est dur Ouais c'est ça Wow C'est On va dire entre la Bretagne et le Nord, euh, le nord euh, vraiment le Nord Pas-de-Calais et tout Genre je suis entre les deux genre euh, Ok Vers euh, tout ce qui est le genre Havre, Caen et tout, j'habite dans ces autres là Ok euh, mais je vois quand même pas où <rire> J'ai dit là, Havre, le Caen Caen Caen Et t'habites là-bas depuis quand? Euh, depuis que je suis petit. Ah ouais. J'ai jamais bougé de là où je suis. Mais t'as quel âge j'ai cause J'ai 21 non. C'est vrai Attends, ça. <rire> ah, es oui. oh. vrai T'es hein. célibataire Oui. Wow. C'est pas mal ça. <rire> Mais ouais. Putain dire un, un, un truc Tinder tu vois genre je dois donne... montrer ça Ah bah ouais. Vas-y prends. Non Ah c'est bien ça. Vas-y Bago. Ouais mais il est où le singe Là Ouais, ouais t'es bien Ah t'as fait exprès de prendre un charpentier pour gratter 1000 points Ah c'est ah pas ouais. con ça On sait prendre la ah bombe ouais, ça ouais. nous aurait fait 800 chacun mais là Mais en fait le truc c'est qu'on peut euh, prendre la bombe en même temps que t'es le singe au bon moment mais j'y arrive pas Ah ouais Putain alors ça c'est bénef pour le coup Ouais 800 plus 1000 euh, du coup euh, on va ouvrir le courant aller chercher masto Direct ça, ça aurait été bien que j'attende en fait, moi. Masto, ça éviterait qu'on ait des zombies dans la gueule. Non, en vrai, genre là, on a le. Bah, on. Tu vas où là Masto Masto, il est, il est à côté bah, on de peut... la first. Là, j'ai une min max, j'ai pas le droit de faire d'atout pour l'instant. Non. Ok. Mais on je sais même pas toux. si après, ça sera. <rire> Benef de le faire, tu vois. Ouais. C'est toi qui l'as, le hurler la con Ouais, je l'ai tué. Ah, bien sûr. Bon, bah en vrai là le truc, j'aurais pu ouvrir bon. la porte et repasser par la fleur sombre pour prendre le, le... Ouais, as you want, mais ça c'est bien ça, c'est bah, Tu peux repasser par la fleur sombre si tu veux Ah mais moi je suis, je suis bien là, là je suis à la KU je t'attends Depuis est dans le défi j'ai masto Ok bah là je vais chercher masto Et t'as as fait des études des causes euh non j'ai pas fait, bah je voulais faire un BTS mais en fait les places elles étaient trop genre il euh, y avait que 20 places là où je voulais aller genre dans, dans l'école où je voulais aller Ouais Et j'avais pas un bon dossier du coup bah... C'était quoi euh, comme euh, Un BTS, BTS. immobilier mais en gros genre c'est pas en alternance c'était directement faire des cours Ok Et, et tu voulais, euh... Ah ouais Vendeur, ouais. vendeur de maison Ouais Et pourquoi du et... coup t'as as arrêté, t'as stop le, le projet bah parce que sinon toutes les autres écoles auprès de chez moi c'était que en s'appelle en alternance et je voulais pas entrer en alternance ok ah bah du coup euh, voilà bah on a le droit à une seule boîte donc va falloir se partager euh, la boîte donc si on a des armes de merde bah tant pis pour nous hein. donc ça sera pour ceux qui restartront pour euh, faire plus euh, pour l'instant on a l'air euh, on a l'air euh, pas mal Ouais Moi ça va, piton c'est pas trop mal Ça fait des dégâts Ouais <rire> Tu cours plus vite dans l'eau Ouais au moins Alors, En fait, je voulais je voulais venir là pour faire ça Ah, il y a des hurlers Oh. Wow Avec... ah, mais... la cascade Attends, moi je veux prendre ma... Je peux pas la prendre la crossbow Ouh. Oh, ouais. Ah, scandale Bon bah j'ai vraiment pas d'homme pour des forêts Par contre j'avoue que... Bah vas-y continue de faire des boîtes hein, moi au pire, putain c'est bon Précision Et... AIM joueur manette mais gros Ah non, ça a pas de chance toi Après on a les boîtes à 10 aussi hein, pour le coup Ouais Vas-y ah, bah je vais essayer de la jarter le plus vite Plus vite on a les boîtes à 10 Ah bah voilà Putain on a vraiment... Oh on a eu des armes pourries. Ah bah. Qu'est-ce que ça dit Je vais laisser partir, sinon ça va buguer. Quel singe. meurs toi, merde Vas-y, je fais une boîte et après je te laisse. Non, moi en soi, couteau balpiton, vas-y toi, mets-toi bien. Putain, le lui. Voilà. Culé. Mais vas-y, eh vas-y, ça va French luck. Oh oui vas-y vas fais-en une <rire> fais-en <rire> Oh oui Ah je reconnais. Mon boy. <rire> ouais, ah, du coup vrai. pour les limites, c'est une fois que vous êtes là, hein, plus le droit de l'en sortir. Mais je sais pas du coup pour les atouts des singes, ça forcerait à sortir de la pièce peut-être. Au pire vous avez le droit de faire les atouts des singes mais si vous arrivez à les faire dans la pièce. Donc, ouais. là, ça va être dur mais. Bah en vrai, il faudrait que les munes sortent euh, là où je suis Alors toi, je tu, hein. tu nous roustes. Après ouais. c'est de la pure luck Parce qu'il peut venir soit juste après les munes, soit après le deuxième ou le troisième bonus tu vois, genre euh, la bouteille Ouais Donc c'est... C'est un peu de la luck Mais ça c'est pas en first vieux c'est qu'en first comp ça Il me semble que... Deux quand on avait fait le no power à 4 là sur cette merde là, Blend il me disait pareil. Je disais, mais non, mais enfin, je sais pas, c'est possible. Tu fais pas un tour pour regarder après le calcé parce qu'il y a des fois, genre, c'est pas forcément après le premier, deuxième ou troisième, ça peut être après le quatrième ou quoi, non Non, non, c'est toujours les trois premiers. D'accord, toujours les trois premiers, ouais. Ok, il n'y a pas plus ni moins. Bon, et du coup, euh, sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Immobilier, immobilier, mais du coup, tu comptes pas reprendre les études Non, non, non. En vrai, genre... Euh... Bah, vu que... Bah, je tape, tu vois, genre le samedi, genre en marché. Ouais. En fait, le truc... Euh... Je pense, l'immobilier, ça m'aurait saoulé, tu vois, genre... Euh... Parce que je préfère peux... en fait le truc à voir travailler au contact euh, de la clientèle et tout Ouais Je préfère mieux être ouais, vraiment au contact de la clientèle donc essayer de voir euh, pour essayer de trouver un, un job tu vois genre dans tout ce qui est dans la vente Après exactement quoi je, je ne sais pas réellement mais vraiment être euh... Ouais mais après vieux les marchés tu vends quoi comme truc parce que c'est pas vendre des maisons hein non non euh, pommes et tout tu vois genre euh, ouais, bah pommes, ouais ça quoi, les quoi. clients les clients qui viendront t, euh, si jamais t'es vendeurs immobilier Les clients euh, qui vont t'acheter des baraques c'est pas les mêmes qui viennent acheter des pommes hein. Ah bah je le sais bien c'est pour ça que Genre et en fait les ça en allé, ouais. Ah ouais Ouais ça m'aurait saoulé je pense Pourquoi Parce que les pommes ça te saoule Non non au contraire au cas contraire Ok Et sinon t'as pensé à acheter genre euh, un hectare de pommier ou quoi Non <rire> Comme ça tu cultives tes pommes, cultivateurs de pommes Écoute, cultivateur de pommes, je de pré, père en fils. Je préfère, les... <rire> je préfère <rire> mieux, je préfère mieux vendre que faire euh, genre euh, cultiver et tout, tu vois. Mais euh... bah après là, tu mets des sous de côté, mais t'as un objectif du coup, euh, les sous que tu mets de côté pour Bah déjà permis. Ouais. T'as pas Déjà. Non, pas encore. Ok. Déjà, ça serait cool. Et après, bah me trouver un taf. Euh, parce que genre en fait dans ma ville où je suis, y'a a pas vraiment de magasin. Et du coup, euh, en gros, ça serait cool d'avoir une Gova pour euh, aller dans les alentours et trouver un boulot, genre. Et après, euh, on s'appelle mettre de l'argent de côté, et bah, essayer de faire ma vie, hein Ouais, normal. Pour et t'habites ouais. chez les darons Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais, ah ouais. Heureusement. sinon <rire> là j'étais dans la merde. <rire> ah ouais, ouais. Mais pour le coup, euh, t'as déjà pensé à faire la coloc ou quoi mmh, Non, en fait. Genre coloc, je sais Ça, ça me, ça me saoulerait, tu vois. Genre. J'aime bien être avec des personnes et tout, mais en fait, je pense qu'il y aura un moment où ça, ça me péterait les plombs. Bah, ça, ça dépend avec qui, après, faut de l'espace, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre. Euh, si c'était une personne, tu vois, genre qui est trop. Euh... Genre on va dire sur, sur toi et tout genre ça, ça me fait très... les. Non ça mais ça j'ai pas parlé d'une meuf, j'ai parlé d'une mais, coloc mais, avec mais, tes non, potes tu oui, genre, avec mais mais plat, pas, tu... Ouais mais y'a des mecs tu vois, genre, qui sont un... pas genre possessifs mais tu vois genre qui... Ils vont prendre trop de place, ils vont faire genre euh, tout dans leur sens et tu vois genre ça va être chiant Ouais mais ça c'est des colocs qui se passent mal pour le coup j'en ai vécu ouais. une mais... toi qui se passe bien, bon après je t'ai parlé de coloc parce que tu sais dans un sens genre... Euh... Euh, Facilité pour, euh, pour ceux qui commencent dans la vie tu vois ouais, T'as pas ça, trop d'oseille, euh, tu payes un peu moins cher le loyer et compagnie C'est un peu mieux ouais, Et après tu partages des trucs bon, Moi je pense à la coloc que j'ai fait avec mes potos là, ça c'était bien passé quoi Ouais On avait bah, un petit loyer euh... ah, C'était bénéf pour tout le monde Bah après on va dire pour l'instant euh... Tu vois genre plus t'es un, un, un peu plus âgé tu vois genre, genre dans les 25, 26 je ça peut mieux se passer une coloc. Que, tu as genre quand que quand tu vois, genre, as genre t'as genre à peine 20 ans, genre 20-21. Ouais. Parce que je... comment dire, genre t'as pas vraiment la même vision. Tu as genre ça. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est bien est ça. Bien. Ouais. Oui. Ça mourir. Ça va être fini, tiens. Vas-y, je fais une... une botte pour changer mon CZ. Mais ouais, genre t'as pas du tout la même vision que genre oh putain. Ah, là, il est mal douillet, lui. Ouais, en gros, t'as pas du tout la même vision de vie et. Oh nice! Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y! Ouais, mais moi, du coup, Kutobal il me sert, c'est con, t'aurais dû continuer. Eh ouais, bah, ça, je peux le prendre, je peux courir avec, pareil. Ouais, et en même temps, tu peux défoncer. Ouais, ça pour Au moins, pour les insta, tu vois, genre t'es bien, tu recharges vite. Oh bah! T'as deux bateaux Euh Une commando et. le baby gun là! Eh ah, baby gain là-dedans ça serait drôle First box Après moi comm... dans la vie j'ai commencé un peu... C'est sûr, c'est déjà quand t'habites à Paris au début pour commencer c'est chaud Genre les loyers Noc. sont très chers, euh, la vie est chère hein, en général Donc, euh... J'aurais dû essayer de faire une boîte à 10 oh, Y'a le mal à con mais ouais, genre Paris, bah heureusement que j'habite pas par là, genre dans, dans Paris et tout. Moi ça va, ça coûte pas trop cher. Bah ça coûte quand même un peu cher, genre tout ce qui est loyer et tout en général. Mais Paris ça bah, hein. Ouais, c'est abusé. C'est 10 fois plus cher que, <rire> que la normale. Bravo. Et encore. T'as des balles toi ou pas, bien Ouais. Parce que moi je suis un peu sec, du coup je vais te laisser prendre un peu de vent. Mmh, ça tu veux que j'essaie de faire des mines ou une boîte à zéro Vas-y vas-y Je sais pas Franchement que je sais pas J'avoue que. Non on aura pas le temps Parce que sinon je suis obligé de sortir Ouais c'est vrai j'y avais pensé Ouais Nick Faudrait que ça sorte un peu plus loin Mais si c'est la merde au pire je peux balancer un sein je peux packer un peu au début Ah ouais mais toi tu vas full saut derrière Ouais non ça va Ok J'ai un peu de balles. hein je profite de l'Insta là. Oh, boîte à 10. En vois On va un petit baby gun pour Forrest là. Putain, ça serait magnifique. Oh là là, euh, mais ouais. J'ai juste les espèces de trucs en haut de la ce qui ont changé. Oh les singes. Nice. vas y pas. Va. Oh l'arbalète de mort. Je rebalance. Allez, en encore une. Dans l'eau, c'est un peu galère. Oh merde. Oh le sniper Ah, je reconnais, ça va être la banane. Truc. Ouais, je dois redone doors... Je dois ma RPK, mais ça va. En fait, ça va pas beaucoup. Allez, ah, max, je les prends instant. Ah je vais reprendre devant au cas où toi tu veux pas reculer un peu là pas Dommage Eh ben on tient on, on tient bah ouais. Là en ah. vrai on a des bonnes armes Ouais ah. En vrai laser truc comme ça ça serait bien mais en fait tu pourrais te tuer avec sans le PhD Ouais laser tu pourrais te buter Mais bon pareil, que ça serait pas mal Baby God c'est bien parce que. Oh là là Putain les ils Ils sont rapides Ah oh, bah là Attends fais gaffe y'a le. Je mets oh, un là. singe Sauf de balle là Barrez-vous Ils barre là bas Je tue. Bien. les tue Putain hein. Je vais pas m'amuser oh. à changer un bonus avec les zombies. Ah C'est bon j'ai tué, j'ai tué. Ah ça on peut-être peut, peut le plan. changer hein Tu arriverais tu penses Ouais. Test hein. je vais remettre un singe au cas où. Oh oui, le allez go. Liste. Je rebalance un singe. Non Heureusement oh. que j'ai une name euh, important. J'ai balancé tous mes singes. Hein. Ok. Allez, on donne tout cette boîte. Commando. À... Ah ouais la commando. Ah, allez, je vais bien. garder la commando plutôt que l'RPK. L'RPK elle est cool mais. Vas-y, j'en fais une. Vas-y. Allez, l'airplane shoot. Ouais. Du tout. Ah, du coup, coup bah là on les voit que... sur la vidéo. J'ai les camos de Zewer. Donc, Zewer a fait un pack de camos qui sont plutôt sympathiques. Euh, bah, faudrait que j'y pense. mettre le lien dans la description de sa vidéo. Euh, ouais, il fait du taf énorme. Ouais, franchement, au niveau des camos, ils sont vraiment beaux. Bon, il y en a quelques-uns euh, que je trouve vraiment sympa. Du coup, j'en ai mis quelques-uns. Et euh, faudrait qu'il fasse une vidéo où il explique comment bien les mettre quoi pas une vidéo comme redacted sans pour rien redacted <rire> elle, il m'a pourri ma vie quand je voulais... oh là. là. Ah, je vais mettre un singe je pense c'est le bras bon. putain ça fait chier, ça. Ouais, ça j'aurais bien voulu ouais. faire des max ouais mais en vrai c'est facile à bon, en fait quand tu captes comment faire c'est vraiment facile bah, après euh, normalement dans son dossier il a mis euh, en, en gros, son, dans son dossier de camo, il y a un tout dernier camo, c'est comment installer Et genre t'as un tout petit fichier texte. et t'expliques comment Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, mais son fichier texte, mec avec 4 lignes, gros Ouais, mais un mec qui s'y connaît pas du tout, pour installer Ah, ça c'est... là je mets ouais, un mais... singe Ouais À part Je vais essayer de faire... Bah t'as 10, Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Fais, fais, fais, fais, fais, fais, fais. Oh baby gun là oh, right. oh, On est refait Coucou Je oh finis ma partie après j'arrive je te dis bonjour tout ça tout ça De quoi Vas-y fais-en une Ok oh. Non, ah mais refais gros, fais voir, fais voir la tranche qu'il a. Parce que moi du coup j'ai mis son skin. Putain, ce skin je le veux sur euh, CS, il est trop beau. La haul. Maman. Ah bah je reconnais ça, C'est de... veut fait. dire euh, Gorbis qui serpille et. Euh, et. Euh, et cause euh, invincible. Euh, en vrai, le baby gun euh, non amélioré, il est pas trop ouf. Hein. Ah. Ah, tu sais que j'ai plus de balles. Ah ça va pas qu'il Vas-y, ah ouais bah oui t'as le blanc là, On arrive dans les manches Il y a le trou de balle là gaffe à droite vieux, à droite Y'a du monde Oh c'est la merde <rire> <rire> il meurt pas Bah non il meurt pas c'est pas un piège Je crois que c'était un piège moi Ah y'a l'autre con Oh il y a une botte à 10 Ouais je fais Ouais ah, c'est n'importe quoi. Vas-y je dégage la la commando, c'est bon C'est quoi Ah c'est bien ça. Eh, ah, vas-y, c'est bon, les boîtes, ouais, ça va. Puis-je avoir un truc digne de ce nom, avoir une arme bon. Bravo. Bon, moi, bah, c'est bien. Là, on a les singes, on est RKV en balle Ouais, c'est bien, franchement. C'est juste une arme de merde, quoi, pour des fourriers, c'est bravo. Ah, on a trouvé une nouvelle strat. Voilà, comment faire chambre <rire> Ouais. Ah il est sympa Les chutes ouais. Les chutes d'eau Ah je sais pas ça va être combien le record Mais pas si faut balles, oh il faut gérer les balles et faut gérer les tac Ah ouais, mais ça prend pas tout le monde Ah il est pas modifié C'est une chiotte Dur dur! Oh ah ouais! Non! Ah ouais, si, mais scandaleux devant! Tu sais, t'as tu, pas la même vitesse de course! Ah, fallait, fallait y venir! Hein. T'as des singes, ouais. G? Ah bah là, ça va être le festival! <rire> c'est parti! <rire> ah là, c'est genre origine dans la boue! Ah, dès que tu fais un masto, c'est mort! Non, Ah, c'est Ah, je vais continuer, je vais faire le singe. Woah, wow, wow. bon. Oh, petit I... piège, il est parti. Non, non, non. Dans la gueule. Bon, bah, il est long mais il est drôle ouais ouais ah mais en soi, je pense que tout le monde peut à peu près avoir le baby gun déjà si ça restart pour l'avoir dans la première boîte bah en vrai ah ouais, après, le truc qui serait... après je pense le euh, si c'est le bleu baby gun avec laser en vrai ça peut être plus ah bleu. mais c'est hard euh, dans la flotte là quand tu cours plus wow. Non en bah plus t'as as as deux armes qui courent. En plus t'as deux armes qui courent vite mais. Ouais ouais j'ai deux armes. Ah c'est. Waouh waouh waouh waouh. Wow, wow. Oh je suis rouge. Oh non Ah je me suis.. Autoniquer la gueule. NON <rire> Ah putain y'a l'autre con qui me croit après ah, j'arrive à le gérer Oh, ah, je même pas. À... Ah. Python. Hs10. Ah, on est gâté. Python. Allez, hs10. Une <rire> Non, Z. non Elle est une Z. Oh putain. Oh là, Banade. Oh c'est la banade. <rire> ah ça sert -y. En fait le truc c'est que les mines on pourra, je pense jamais les avoir. Avec des changements d'atout parce que je crois les mines ils vont être en dernière. Comment ça Parce que quand tu prends un bonus genre Insta x2, un truc comme ça sauf tu genre sauf Ouais Quand tu veux le faire changer les mines normalement elles sont en dernière Ouais ouais donc faut la maxi longueur Faut le faire de là quoi Ouais fais gaffe Oh putain Ah mec Il me reste 9 balles de baby gun Ouais ah, ça va être chaud. Hein. Ouais. Ouah, wow, mais en fait, paquer sans masto, c'est trop chaud. Pas possible. Ah, faut peut-être faire des tours de, du, du caillou il... comme des débiles. Non, je suis bloqué. Ah, il... Wow, wow, il y a wow, un wow, charpentier. Wow. Oh, je n'en pas le. Oh non, pas le x2, je veux des mines <rire> T'as plus de balles, non Ah j'ai des... Ah, wow, ah ouais... Attends... 4, 4, 4, 4, 4... J'avais pas vu qu'il m'a... je peux héré l'autre... Barre-toi Eh bah, vas-y, c'est une blague, quoi <rire> Mais attends, j'ai <rire> mis le singe Putain, <rire> on va Ah j'en mets un autre façon, je les mets... Barrez-vous, là Putain, ils ont du mal, hein Ah, mais attends, mais même les petits m'ont dosé! T'es un singe? Non. Arrête. Ah, ouais, ça c'est triste ça. Ah, faut que tu fasses un pack. Sinon, tu fais un piège. Un <rire> piège qui marche pas. Ah, y'a moyen. Mmh. <rire> oh, gros c'est horrible dans ah, l'eau. C'est drôle. Oh, ah. I. Il... Ah, c'est pire que la boue, euh, Origine. Ah, y'a personne qui arrive du tunnel. Ah, si y'en a un du tunnel. Non. Ah, oh ouais, fini. Oh, il me reste une balle de vais. baby gun. Une seule là oui. Ah, ouais. Il me reste un songe. Ah, J'ai triple CZ, j'avais même pas vu. Double CZ, CZ. Ah, ouais. Mais, je crois que c'est les max les dernières. Oh, rien. Oh, oui. Jette dessus. Toi Oh ta gueule Vas-y je balance un petit singe Ah <rire> il t'a bossé quand même Oh non oh, J'aurais dû essayer de faire le tour du caillou de merde là Ça sort la fenêtre Je vois rien il y a une bombe derrière Ah, rouge, Bon ah ouais. Non, mais il y avait l'eau turner là qui. Lui <rire> il s'en bat les couilles, il court vite. Sprinter dans l'eau le mec. 9-1, oh ouais 9-1, c'est le Barça, ma gueule. Ah ouais, bien joué. 9-1 et 19 manches, ah bien joué. Ah ouais. Grand défi, 30 minutes le défi. Ah, euh, et ceux qui regardent complètement. Euh... J'avoue. Aïe. <rire> bon bah du coup euh, franchement c'était lourd, bah, pour ceux qui vont essayer de battre, bonne chance, 20 va la gagner pour les meilleurs mm. J'aime bien les petits défis comme ça parce que bah, d'un côté des fois tu sais quand tu poses des questions aux gens et puis quand on te répond ou tu sais des fois des gens simplement ils te racontent leur vie Et bah tu sais t'es pas trop attentif à ce qu'ils disent tu vois des fois Ouais Enfin parfois tu sais on te parle, on te dit un truc, mais tu sais toi t'es occupé, t'es en train de faire quelque chose et tout, et tu fais pas attention, surtout que moi des fois quand on me parle, tu sais, je suis en train de faire un montage ou en train de jouer ou quoi et je capte pas tu vois. Mais de faire ces défis-là des fois ça me permet vraiment de. Bah de, de me rappeler de certaines choses tu vois Par exemple ouais, euh, Bah voilà je sais je sais que tu habites dans le nord-ouest Là-bas là près de la Bretagne Ou près de Reims ou de Caen ou je sais pas où là Je sais que tu voulais faire un, un BTS Dans la vente d'immobilier Je sais que tu vends des pommes voilà, je sais des, plein de trucs tu vois Des trucs au final avant peut-être j'avais déjà posé des questions Mais que je me rappelais pas forcément Ouais je capte. Non, mais En même coup, temps euh... t'as rempli sur la personne et tout Ouais c'est ça Moi de base j'aime bien faire ça pour ça Après on n'est pas trop rentré dans l'intimité mais bon ah, un peu Pour la prochaine fois. Bon, bah écoutez, l'équipe, fin de la vidéo. Merci echoes Et puis, ah, puis, mais puis mais bonne pas. chance à vous. Voilà. Ouais, good luck hein, pour, pour tout le monde. Mm. Bon, allez, ciao tout le monde. Salut, salut. Vous